Aujourd'hui on se retrouve sur Roblox, je vais tester des, des jeux lambda que j'ai trouvé comme ça, euh, qui ont l'air euh, bizarres, ouais, qui ont l'air bizarre. Apparemment j'ai une calvitie, voilà, je j'osais pas le dire, c'est pour ça que je cache mes cheveux sous une petite couette. Ici le but ça va être de se faire une manucure. Et si on est des vraies filles ou pas Copine, copine, une copine Je me sens seule des fois. Oh, oh, les deux jumelles, oh <rire> Moi, moi, je suis troisième, moi, je suis troisième, hé eh, hé, eh, eh, eh, moi, je suis troisième, hé, eh, hé, eh, eh c'est moi la troisième Ouh, alors, c'est parti, moi, je suis plus dans ce genre-là. Bon, bah, vu que j'aime pas trop les deux autres couleurs, je vais prendre noir, c'est classe. On va repartir sur des petits papillons. Oh, mauve, ça peut être pas mal. Voilà, ça, c'est ma manicure. Coucou, copine Regarde mes petits angles Toi aussi, tu t'es fait une manicure Ouais, trop cool, hein Bah, écoute, moi, j'aime bien beaucoup. J'aime bien beaucoup, oui, ça se dit. Si, si, si. <rire> c'est moi, c'est pas un peu chelou, des têtes comme ça, qui se baladent avec des grosses mains Oh. Hé, hey, comment ça, j'ai que 4 Ah, bien triste. Mon... Wow, j'ai gagné 50 dollars. 50 dollars pour se faire les ongles, vas-y, je fais ça tous les jours, moi. Par contre, what Pourquoi j'ai un ah. <rire> C'est mon pantalon, en fait. Il, je sais pas, il s'est transformé en sac à dos, là. <rire> bon, bah, euh, prochain jeu. Hein. Donc là, apparemment, le principe, c'est de glisser. Oh, attends-moi Ok, tourne ma tête. Oui. Ah C'est nul Je me casse Ouais. Coucou C'est quoi ça Pourquoi il y a une paire de lunettes qui se baladent Mais pourquoi Oh Vivre dans un village. Ok. On va essayer de se faire quelque chose de très... Euh, un peu vintage, comme ça, un peu cottagecore. Ça, ça peut être pas mal. Est-ce qu'il y a quelque chose ici Petite fleur. Oh, il me faut un pantalon quand même. Je peux mettre ça. <rire> ma petite brique de lait. <rire> ah c'est pas ici qu'on choisissait les couleurs. Ah voilà. Hop, voilà. Mais il y a personne, monsieur. Ah c'est moi, c'est moi, ça y est. <rire> Alors, je suis quatrième. Ah bah je suis pas sur le podium. <rire> le retour de ma calvasse. Donc là, apparemment, nous sommes en prison et nous devons nous faire des amis, offrir un cadeau. Je n'ai pas de cadeaux à donner. Oh Mais pourquoi je peux pas les récupérer Oh ah. Oh là là Copyright Copyright Tu peux pas prendre des cadeaux. Pourquoi je me suis Je vais me faire copyright Ah Ok, alors ici, pourquoi je suis à poil déjà Et euh... Hein C'est quoi l'idée ici Ah Ah Mais c'est mal fait Ah mais l'idée, c'est de faire une pyramide. Ok. <rire> Putain, c'est chelou. Je <rire> suis en train de faire une armée de, de Luna à poil. <rire> oui, je suis passé. Let's go. Oh, cool. Ah. Ça n'a aucun sens. Merci, mec. Oui. Yeah. The fuck je suis à poil <rire> Je pense qu'on va finir la vidéo là Si vous avez des jeux un peu bizarres Pas trop connus ou quoi à me proposer bah N'hésitez pas quoi Moi je commence à avoir faim Donc je vais aller manger Bon appétit